Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue à la question métier. Mon invité ce soir est David Bouchard, euh, auteur, euh, récipient de l'Ordre du Canada. Il a écrit euh, aussi il a été professeur et principal de, de, de l'école. Euh, C'est une personne qui est très euh, dévouée à sa culture. Euh, bonsoir David. Bonsoir à ta vie, euh, Je, je voudrais te. Euh, Remercier d'avoir venu avec notre émission aujourd'hui. Puis, euh, je te laisse la parole. Tu peux commencer à parler de tes livres, le, le Proud Métis. Est-ce que ça va être un volume qui va être en français bientôt? Écoute, Proud to be Métis, si pas francophone ou de Sudbury, tu ne pas comprendre parce que la moitié est en français. Donc, j'utilise des mots, euh, mes euh, chef, une centaine de mots, euh, mais euh, un peu des deux. Et euh, franchement, les lecteurs qui sont anglais trouvent de la peine à lire. Donc, j'ai deux columns, je lis en franglais mes chiffres et l'autre en anglais. Donc, les gens de même. Euh, ok, Daniel, merci. Euh, je sais que tu te trouves au nord de l'Ontario, puis on s'est parlé brièvement, puis à Sudbury. Euh, je, je dois simplement dire que Sudbury, je trouve la culture de Sudbury tellement, tellement intéressante. Euh, la dernière fois que j'étais là, j'ai embarqué dans un taxi pour aller à la Ville, puis l'aéroport à Sudbury. Pour se rendre à vide, ça prend environ 10 heures. C'est tellement loin. Donc, j'embarque dans le taxi, <rire> le taxi commence à me parler. Puis avec quelques mots en anglais, quelques mots en français, finalement, j'ai dit, comme mon ami, il m'a partir en anglais ou en français. Il se vient de bord, puis il dit Ouais. Ouais. <rire> Justement. Donc, je, je trouve ça tellement, tellement intéressant, ces gens-là. Et j'ai pu travailler avec des jouets de l'île sont vraiment ces deux qui là, c'est vraiment ça qui Et on sait qu'il y a du sang mélangé en masse en plus. Donc euh, j'ai des amis à Manitoukouane euh, j'ai des amis à Selby, à Kirkland encore. Et nous, on doit sans doute avoir des, des racines, des cousins ensemble parce que je sais que ta, ta mère, a de la parenté, qui a du lac. Et moi, mon père, c'est un à du lac Saint-Jean. On est des bouchards, des saveurs des tremblés, des euh, donc, un vrai mélange. puis Lorsque papa était là, on se parlait jamais, jamais d'être métisse. Jamais. Euh, même savait que lui, sa mère, une va qui est né à Point Bleu, sur la réserve à Pointe-Bleue. Puis ces gens-là, c'est évidemment c est, c est la réserve. Et ma grand-mère, elle était une pilote, Marie-Louise Pilote. Et je ne sais pas si vous vous des, des joueurs de hockey, Stan Pilote, qui jouait pour les Blackhawks de Chicago. C'est un grand, grand talent. Puis là c'était un des premiers indigènes, première nation pour jouer dans la Ligue nationale. Puis euh, ça, c'est notre ami ce sont les pilotes. Mais euh, on ne s'en parle jamais. Et l'Église nous aidait, nous, à se cacher, à, à cacher notre culture, notre héritage, notre sang, parce qu'évidemment, on avait beaucoup plus de succès à, à être Québécois qu'à être métis. Donc, euh, moi, ma parenté, on ne s'en parle jamais. Mais aujourd'hui, là, de 2020, là, on s'en parle, et mes cousins ont commencé à regrès leurs cartes Et on, ouvertement, on se, on se voit, nous étant des jeunes Inuits, nos, nos ancêtres étaient des Inuits des montagnards même s'il y a des, des messieurs de l'Ouest qui n'aiment pas nous entendre parler de même, si on l'a si dans le sang, on ne veut pas se cacher, on veut non seulement reconnaître nos ancêtres, mais leur donner la chance de vivre par moyen de notes de nos vies. Donc, euh, on a ça ensemble. Mais Daniel, que tu autre chose. Permets-moi de vous montrer une de mes fêtes. Parce que j'ai euh, j'ai commencé à jouer de la tête ça fait quelques années. Et je ne sais pas si, euh, si ton auditoire euh, aime la musique ou non. Mais à moi, pour moi c'était c'était vraiment une révélation. Parce que je suis sévèrement dyslexique. Tu autour de mon cou, des écouteurs, j'ai pas lu un livre de couvert à couvert jusqu'à l'âge de 27 ans. parce que j'ai de la peine à lire. Donc l'année passée, même j'ai écouté sans livres. livre, sans ne livre, et j'ai lu 11 livres. Donc j'ai de la peine à lire. Ça veut dire que pour moi, jouer de la musique, pour lire la musique, c'est extrêmement, difficile c'est presque impossible. Parce que c'est des taches noires, c'est pas de papier. Mais la première fois que j'entends ça, je me dis, oh man, je me demande si je pourrais faire. Il y a ce trou en haut. On a à peine à couvrir un des trous de bain. Et je joue tout ce qui aime mon cœur. Je peux aussi jouer des chansons que toi, Daniel, tu vas reconnaître. Celle-là, par exemple, je sais que tu la connais. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de. Okay. » oh, oui. oui. voilà. <rire> là, derrière? Oui. Ah. Ah. Ah. Il y là... »« longtemps. Alors, J J okay. là, je te peux rire. <rire> et finalement, pour toi, Daniel, un petit test. Celle-là, les jeunes ne vont pas être en être aussi bien que toi et moi, mais celle-là, je pense que tu vas la connaître. pays étrangers, parcourait en pleurant un Canadien et un banni de ses foyers. Donc, ça pour dire que, pour voir, euh, moi, dans mon chat, j'ai une euh, centaine de flettes que j'adore. C'est une partie de ma culture que je n'ai jamais, jamais connue comme un jeune homme parce que, pour ton histoire, je suis né à, à Saskatchewan, papa lui qui est venu du Québec. Maman qui était métisse des États-Unis, qui est montée des États-Unis, elle, elle est Mercier. Mercier, c'est Mercier. Et sa mère, elle, euh, était métisse euh, du sang euh, au jouet et au sage. Et euh, ça, on l'a jamais su. Mes parents l'ont jamais su. C'est moi, j'ai dépensé des sous en masse parce que j'ai voulu savoir le nom de mes ancêtres. Je savais qu'on avait, mais je ne savais pas qui. Donc, finalement, j'ai essayé de travailler avec euh, Marcia Métis de la Colombie-Britannique, mais ils ne sont pas en place pour nous aider. Si tu veux savoir sincèrement savoir du viens, il faut que tu ailles chercher toi-même et tu reviendras nous voir. Donc, euh, j'ai engagé moi une généalogiste de Green Bay. Et j'ai je veux retourner cette génération, cette génération, voir où je viens. Et sincèrement, Daniel, après six, il manquait de l'argent parce que c'était tellement, tellement cher. Pour faire ces études généalogiques-là, il faut être exactement, il faut avoir les, les, les documents légaux ou ça marche pas. Ouais. Donc, euh, j'ai ouais. pu me retasser. Après six générations, ça m'a coûté presque mille 000 J'ai su. J'ai pu savoir que mon grand-père était un Charbonneau, mais en effet, c'était pas un Québécois, c'était le nom que l'Église catholique lui a donné, il était juboué Lui, sa femme ouais. était euh, Bonne Terre. Mais c'est encore une fois, pour recevoir un nom, pour être baptisé par l'Église catholique, on devait prendre un nom et on devrait relier nos, nos racines. Elle était osage, ma grand-mère. Et ces gens-là, aux États-Unis, mm. les osages, ce sont les plus grands, euh, première nation des États-Unis. C'est pour ça que moi, six pieds deux, je suis un des plus petits dans ma famille, mais six pieds cinq, six pieds six, c'est des géants, parce qu'on a ce sang de ma grand-mère. Donc ça, c'est mmh. tellement, tellement intéressant. Mais ça m'a coûté des sous. Savoir que les Merciers, les Charbonneaux, Baudouin, mais en effet, moi, ma mère, Jeanne de Charbonneau, c'était celle, c'était la maîtresse qui est venue me chercher, me repêcher lorsque je dormais. J'étais bien content avec ma vie. J'étais directeur d'école, de l'épouse, j'avais de beaux enfants. J'étais bien content. Et euh, nuit, je me suis réveillé j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire un livre que j'ai appelé « Moi, pas comme ma voix et mon cœur ». J'ai écrit une histoire sans savoir d'où ça venait. Je me suis réveillé. Le livre a été publié. Et finalement, je me suis rendu compte « Wow, wow, c'était… » Et moi, Daniel, je me couche la nuit. Chaque nuit, avant que je me couche, je suis toujours comme « Maman, viens me chercher. Je suis là pour toi. » Et je me réveille à 4 heures du matin. Je commence à écrire. En tout, là, j'ai 74 livres. J'en ai 33 en français et franchement, euh, habiter dans l'ouest canadien pour faire se faire publier en français, c'est assez difficile parce que les éditeurs dans l'ouest, eux, savent que le marché français est vraiment au Québec ou au nord de l'Ontario, puis on n'a on, on pas le marché qu'il nous faut ici même avec les enfants qui font leurs études en immersion. On pas le, le, le... Ça m'a pris du temps avant que j'ai pu convaincre mes éditeurs que mes livres devaient être présentés en français. C'est pour ça. Je ne sais pas si tu savais ou non, Daniel, on m'invite moi chaque année pour le Salon du livre à Paris. Pourquoi? Parce que je suis francescois. Et eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis francophone hors du Québec. « Ah, oh, tu n'es pas québécois? »« Non. »« Mais tu suis pas français? »« Oui. »« Ok, tu es l'Ontario euh, Non. »« Francescois, de la Saskatchewan. » Ils ne comprennent pas, mais je vais dire quelque chose, Daniel. Les Parisiens adorent mon accent. Il m'adore. Oui. Pour m'entendre parler, je suis à l'entrape qui pose des questions. Pardon, M. Bouchard, vous voulez vous poser quelques questions? Allez-vous-en. Là, je sais que vous êtes simplement m'entendre parler. Chou! Go! Parce qu'on a... ça <rire> aussi là mais on a un vocabulaire qui est particulier à nous. Des mots qu'ils n'utilisent plus à Paris, puis même, je ne sais pas si ils étaient en Ontario. Et de temps en temps, lorsque je me trouve à Paris, je leur de leur test. Donc, j'utilise un mot juste pour voir s'ils me comprennent. Et la dernière fois que j'étais là, parce qu'évidemment, ils, ils ont annulé l'année passée. La dernière fois que j'étais là, j'ai dit à la dame Écoute, madame, je te la garoche. Je vais te la garocher. De la garoche. Oui, dit... de la tirer, de la lancer. La... Elle m'a dit Tu vas quoi Je te, je te la garoche. Elle a dit monsieur Boucher, je ne comprends pas le mot. Ça veut dire Je te lance. Je vais te lancer, madame. Ça pas. Ou pogne la barre pour eux, poigné aucune. Oui. Oui. Ça a il, y a, la balle, il y a tant de choses qu'on utilise encore chez nous. Sincèrement, encore, il y a même des chansons, même des chansons françaises du vieux temps qu'on appelait nous, toi et moi, lorsqu'on était jeunes, qu'on avait appris simplement parce que ça faisait partie de nos racines. Ils les ont oubliés. À Paris, je leur chante des chansons. Ils savent plus. Il y en a deux ou trois qui savent comme euh, sur le pont d'Avignon, on est pensé, on est dansé sur le pont d'Avignon. Ça, ils savent. Là, le bon vin, ils savent. Mais il y en a tellement que je chantais, moi, comme un petit garçon, qui viennent de la France, qu'ils ont complètement oublié. Connais-tu celle-là? Là? « Passant par Paris, dans ma bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille des bonbons. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. » Ils l'ont oublié. Ils ont oublié leur mmh. chant. Et ça c'est quelque chose qui m'inquiète moi, comme un francophone de l'Ouest, c'est que nos jeunes, eux, sont en train de perdre notre culture. Et chaque fois que j'ai la chance, je leur dis comment c'est important. Donc, dans mon livre, mon nouveau livre, Proud to be Métis, sur chaque page, oui. une chanson française hein, que je chante moi. Et mon livre va finir avec une de mes chansons préférées, Et c'est euh, oh que, que mon grand-père me chante moi. Euh, papa. Euh... Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon dormir. Fait, fait, fait bon, fait bon. Ouais. Auprès de ta grand-mère, qu'il faisait beau dormir. Dans le monde de mon père, on a dû se cacher. Dans le monde de ma mère, on a dû se cacher. Mais dans ton livre, mon cher, je peux être fier d'être métier. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon dormir. Auprès de ta grand-mère. David et qui faisait beau dormir auprès de la main. Ouais. Sur chaque ah, table. Oui. Et je ne sais pas si tu connais les îles de la Madeleine, c'est tout, Daniel. Il y a 50 ans, il y a 50 ans, euh, 50 ans, je suis allé sur les îles. Puis avant de partir, une vieille dame est venue me trouver puis elle m'a dit "Mais que, ben, je te donne un petit cadeau, une chanson que je vais te, te donner. Quand même, un c'est qui on est, nous? Et Daniel, sincèrement, ça fait 50 ans que je lis, entendu cette chanson-là, mais je l'ai toujours gardée dans mon cœur. Et de temps en temps, je chante. Je ne sais pas si tu as Mon père n'avait fille que moi. Je le mène bien, mon doigt. Encore sur la mer, il m'envoie. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon doigt. Le marigny qui m'y menait, je le mène bien, mon devidoire. Il devint amoureux de moi. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon devidoire. Je le mène bien, je le mène au doigt. Il devint amoureux de moi. Je le mène bien, mon devidoire. Ma mignonnette, embrasse-moi. Je le mène bien, je le mène au doigt. Ma mignonnette, embrasse-moi. Je le mène bien, mon devidoire. Ni monsieur, je n'oserais. Je le mène bien, je le mène Ah non, non, non, monsieur, je n'oserai Je le mène bien, mon devidoire. Qu'est-ce que Eh, hey, merci, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu que tu as commencé à écrire à, à, à l'âge de 27 ans. Hein? C'est quoi qui t'a apporté là? À, non, du à tout. Tu à lire à l'âge de 27 ans. Et ce sont les gens qui ont apporté là. Je me suis trouvé seul avec un jeune une classe de neuvième année. Puis l'enseignant était malade, je n'avais rien à faire. donc Je me suis gardé autour de moi, je me suis dit, je peux faire avec eux. De temps en temps, lorsque j'avais mes guitares, on chantait. C'était ma classe, moi, on chantait. Je leur donnais toujours une chanson franco-canadienne. Mais ces temps-là, j'ai vraiment un livre, j'ai commencé à l'air à ces jeunes-là. Puis que la classe a sonné, ils m'ont regardé ils ont dit Arrête pas! J'ai dit, je l'ai quand Non, non, arrête pas, monsieur Conscient. Et je me suis rendu compte que les jeunes, eux, aimaient lire que j'étais en train de leur lire. Donc, j'ai commencé à lire aux jeunes, et de l'âge de 27 ans jusqu'à l'âge de 37 ans, je suis devenu lecteur, autant autre chose pour les jeunes que pour moi-même. Mais je me suis rendu compte que je lisais fort. J'avais la capacité de lire et de comprendre ce que je disais. Et c'est sincèrement, j'avoue oui, que pour moi, là, ma passion et le cadeau que le bon Dieu m'a donné, c'est le cadeau de, de, de, de, de raconteur, c'est le cadeau de Corbeau, je ne l'ai jamais su. en maternelle, c'était des, des, des, des religieuses qui m'enseignaient. J'avais quatre ans, ouais, puis ouais. je me souviens, elle m'a regardé, elle m'a dit, « Bouchard, veux-tu taire? » J'avais quatre ans, « Bouchard, veux-tu taire? » Et j'ai dit, « Non, ma soeur, elle m'a sacré volé pas rentrer chez moi, pas m'attendre pour me saper une deuxième volée parce que j'avais été impoli envers la religion. Oh en quatrième année, année puis je te disais tellement vrai, Bouchard, tais-toi. Sincèrement, en neuvième année, un prêtre, un oublot par le nom de Père Desjardins, m'a regardé et m'a dit, Bouchard, ta gueule, dis-moi, mm. taille, c'est beau, c'est beau, mon père. Il n'y a pas une personne qui m'a jamais dit Bouchard, Écoute, toi, soir, pense que toi et tes histoires, penses-tu quel cadeau que le créateur, notre créateur, doit, doit donner? Et là, là, mon tatou, pour moi, c'est créateur. Ça pourrait être une femme parce que sincèrement, moi, mon créateur, c'est probablement une femme. Je crois, moi, sincèrement, Daniel, que ma mère, la terre, c'est là où je viens. Lorsque je mourrai, c'est là que je vais retourner. Maman et papa sont retournés à ma mère, la terre. Je crois sincèrement à elle. Et lorsque je te dis que moi, mon père, c'est ciel, j'y crois. C'est mon père qui m'a donné, moi, l'air qu'il fallait pour respirer. je crois, moi, à ma mère, la terre, mon père, le ciel, mon grand-père, le soleil, ma grand-mère, la lune. Et les étoiles, ce sont ma, mes, mes parentés. Lorsque je mens, moi, je vais aller ma, ma parenté dans les étoiles. J'y crois sincèrement. Mais moi, j'ai mis Moïse sur mon bras. Parce que chaque matin, je me réveille et je vois dans le miroir un corbeau, son œil, bec c'est un corbeau. Et moi, je regarde dans le ciel et je dis oh, OK, mon Dieu, je sais mon cadeau. Moi, je vais essayer autant que possible de vivre ma vie sur le cadeau que tu m'as donné. Pas sur l'argent, pas sur, sur mon égoïsme mais plutôt sur ce que je suis. C'est vrai, hein? parce qu'un jour, je me suis rentré dans le grand ciel et mon Dieu, lui, elle, elle va mettre son bras autour de mon cou puis elle va se boucher et c'est le cadeau que je t'ai donné? » je vais dire, oui, oui, mon Dieu, je... Mais tu m'as fait raconter, hein? l'école était tellement difficile pour moi parce que j'étais dyslexique et j'étais toujours en troupe parce que je parlais toujours. Tu sais que j'adore le hockey, Je je n'ai jamais pensé me faire un joueur de hockey. Puis bon, je veux dire, chante ailleurs. Ouais. <rire> <rire> C'est ouais. euh, Le corbeau, le, le livre, le, le corbeau, tu as écrit ça. C'est ouais. une représentation de toi, ça? Oui. C'est moi jusqu'au bout. Je l'écris euh, autant parce que, d'année je crois qu'il y a tellement de gens qui connaissent pas qui ils sont. Je crois sincèrement, moi qui ai tellement... la plupart des Canadiens autour de nous connaissent pas vraiment qui ils sont. Et moi, mon but, euh, à partie c'est de faire connaître aux gens que si tu peux venir à comprendre le cadeau que le bon Dieu t'a donné, tu vas vivre une belle vie. Sincèrement, j'y crois sincèrement que... Tu dois apprendre que jamais il y a quelque chose dans, dans ton voyage, sur ta peste, sur lequel tu n'es pas, pas certain, regarde, consulte ton esprit, le cadeau, l'animal ou l'oiseau, le poisson, avec qui tu sens une, une relation spéciale. Et pour moi, c'est corbeau. Il est raconteur, lui, que moi aussi je suis raconteur. Oui. Bon, je suis corbeau, j'ai écrit pour des jeunes comme moi qui, qui savent pas. Ils peuvent lire mon livre. À la fin, ils vont dire :« Ok, je suis pas un or, je suis pas un loup, je suis pas… Un, je suis pas... Donc, j'arrive autant possible pour en mettre sur cette piste-là, pour aller découvrir qui ils sont. Ça va leur aider oh, ?» Aussi, Daniel, c'est ton guide spirituel toi? tu connais-tu ton, -tu, connais -tu ton guide spirituel Aucune non. idée. Non, pas encore non. Ok, moi, je vais dire que j'avais 54 là où euh, j'ai appris qui j'étais. Et moi, une vieille femme, je voulais me regarder, et elle m'a dit T'es quoi J'ai dit Sincèrement, je ne sais pas. Comment est-ce que tu peux vivre sans pas savoir qui tu es J'ai dit Écoute, madame, je... elle m'a dit Pas de coucher. Et, oh. Elle m'a dit T'es enseignant J'ai dit Oui, je, je suis directeur d'école. Et tu bon euh, Je pose comment. Je, je pose comment. Elle m'a dit OK. Sincèrement, là, si euh, tu ce soir, oh, t'es probablement un ours. J'ai dit, oh, j'espère autant parce que j'adore les os. Elle m'a dit, OK, couche-toi ce soir et tu vas voir. Ça va venir te chercher. Il n'y a rien de fancy là-dedans. Couche-toi et ça vient te chercher. Alors, dernière je me suis fait sincèrement, après du j'ai vu une corneille. Une vieille corneille. Et je t'ai trouvé que c'était tellement, tellement intéressant. Une corneille. Et le lendemain, j'ai dit à la, à la vieille qui m'a aidé elle m'a dit, là-dessus, j'ai dit, oui, j'ai vu une corneille. Ah, oh, tu as vu une corneille? Oui. Euh, par moi de, de qui tu es, j'ai dit, je, je sais pas, je suis directeur d'école, j'ai une maîtrise, j'ai suis auteur de 50 livres, j'ai pas lu un riche éducateur à 27 ans. Et elle a dit, et comment, comment as-tu pu trouver euh, réussir à l'école? J'ai dit, parce que je suis menteur. Tu quoi? J'ai dit, je suis un menteur. S'il y, y a quelque chose que je comprends pas, je dis toujours quelque chose autre qui va plaire à mes enseignants. Elle m'a dit, tu pas menteur, Bouchon un es un corbeau. Tu utilises, toi, c'est petit truc. Tu comme un joueur de tour. Tu es, es tristeur, tu es joueur de tour. Okay. Ça pour dire, juste corbeau. Et toi, Damien, lorsque tu ce soir-là, ouvre ton cœur. Rien de si ça vient te chercher. C est, c est, ça doit pas nécessairement être quelque chose de sexy que l'aigle ou le lion ou, ou l'ours. Ça va peut-être être, être un oiseau-mouche, ça sera peut-être, je ne sais pas, une écureuil n'importe quoi. Laisse, ça vient chercher, tu vas savoir. Et lorsque tu sauras, si tu sais, ce que tu dois faire, tatoue. Ah oui, Daniel, tu dois tatouer. À gauche sur ton cœur, parce que ton, ton cœur est là, à gauche sur ton cœur, tatoue. Et la prochaine fois que je te revois, je vais te dire, Daniel, tu un <rire> J'ai jamais aimé ça, vraiment des tatoues, tu sais. Je n'ai jamais pensé à ça pour, pour moi, tu sais. Moi non plus. J'avais 54. Euh, J'avais <rire> 64 ans. Là où j'ai pris mon premier tatou. Incroyable, ouais. c'est vrai. Et là, là, regarde, je suis couvert. Ah oui, oui, oui, oui, T'es couvert d'un bord à l'autre, là. <rire> Juste. les bras. Juste les bras. Puis là, tu as aussi écrit d'autres livres, puis euh, les, les choses sur.. Euh, Uh, the Seven Fires, uh, c'est quoi? Ben, les Seven Sacred Teachings. Uh, écrit oui, le, Les sept enseignements sacrés. Oui. Ouais, les sept enseignements sacrés. L'autre chose que j'ai fait qui est vraiment intéressante, je l'ai fait pour des enfants primaires. Donc, pour les enfants primaires, je changé le titre. En anglais, c'est We Learn from the Sun. Et je l'ai écrit autant en français qu'on apprend le soleil. Et pendant qu'on se parle, il est en train, il est sur un bateau qui vient de la Chine, parce que ça va être le mois prochain dans les, les bibliothèque. On apprend le soleil. C'est super beau. C'est de la poésie. C'est le même artiste. Super, super beau. Donc, je suis là. Et le deuxième, c'est « meet your family ».« Rencontre ta famille ». Et dans mon livre, je dis aux jeunes, « tu veux rencontrer ta mère ?» Et je leur, je leur présente représente mère à la table. Tu veux savoir qui est ton père ?» Donc, euh, ouais. Donc euh, les sept ans, enseignements sacrés sont super intéressants. Je veux-tu veux faire un petit kind of break? Après quoi? Euh, oui, on, prend, on prend une pause, on prend wow. une pause là, pour 45 secondes puis on en revient.